Avant la langue flamme rouge, aux éditions kalman lévy 332 pages. L'auteur, Guillaume Cyr, est né en 1985 à Toulouse. Il est venu à la littérature par le biais de la poésie, ce qui sans doute lui confère une écriture ultra sensible, mêlant au pire que sont les bruits des armes, les cris, l'odeur des cadavres, à la poésie et à l'imaginaire. Son livre, « Avant la longue flamme rouge », est couronné par le prix Orange 2020. Ce prix a été créé en 2009. Il récompense une œuvre littéraire en France, écrite en français et publiée entre le 1er janvier et le 31 mars de l'année en cours. Il est présidé par Jean-Christophe Ruffin. 1971. Le Cambodge est à feu et à sang. Saravut a 11 ans. Sa petite sœur en a neuf. Sa mère enseigne la littérature au lycée français et son père travaille à la chambre d'agriculture. Cette famille, comme tant d'autres, va être frappée par l'arrivée de la guerre dans leur quotidien. Le jour où ils se font embarquer par l'homme bleu, un homme du général Lonnoll, Nol, une sorte de milice, qui persécute et élimine les Vietnamiens du Cambodge. Ça ravoute à deux mondes. Le royaume intérieur, nourri par les lectures racontées par sa mère, puis lu tout seul, alimenté également par les souhaits de sa petite sœur, puis l'empire extérieur qui correspond à la vraie vie, celle qui va être bouleversée par l'horreur de la guerre. Son père, lui, l'initie aux échecs, et il deviendra par la suite un joueur émérite. Saravout est retrouvé dans une forêt, seul, baignant dans son sang, retrouvé par une personne, une sorcière ou un ange, qui lui sauvera une première fois la vie. À partir de là, commence l'épopée de Saravout, qui n'aura de cesse de chercher ses parents et sa sœur, traversant des forêts en flammes bravant les tirs ennemis, allongé dans une barque lui permettant de longer le fleuve qui doit le mener à Phnom Penh, la ville de ses parents. Criblé de balles et d'éclats d'obus, seule une force mentale hors du commun le maintient en vie. La guerre civile au Cambodge est un conflit qui opposa les forces du parti de Kampuchea, connu sous le nom de Khmer Rouge, à celle du gouvernement du royaume du Cambodge, soutenu par les États-Unis et la République du Vietnam. Après cinq années de combats acharnés qui causèrent des pertes massives en vie humaine, la destruction de l'économie, la famine et des atrocités sans nom, le gouvernement républicain du Cambodge fut renversé le, 20, le 17 avril 1975 lorsque les Khmer rouges victorieux proclamèrent la création du Campuchéa démocratique. Ce récit bouleversant est tiré d'une histoire vraie. Saravout vit de nos jours aux États-Unis entre défis aux échecs et lutte, et lutte contre les démons qui ont envahi son royaume. Vous pouvez découvrir le documentaire qui lui a été consacré nommé « Odysseus Cambit » dans lequel on voit Saravout jouer aux échecs dans la rue. Un roman qui ne laisse pas indemne.